Savez-vous qu'aujourd'hui, la science moderne vous dit que l'existence tout entière n'est qu'une seule énergie qui se manifeste de millions de façons différentes Et les religions du monde ont crié depuis un long moment que Dieu est partout. Que vous dites que Dieu est partout, ou que vous dites que tout est la même énergie, parle-t-on d'une autre réalité ou de la même réalité de la même réalité. Un scientifique n'a pas fait l'expérience de cette réalité. Mathématiquement, elle sait que ceci et cela ne font qu'un. Une personne religieuse n'en a pas fait non plus l'expérience, mais elle le croit, que tout est Dieu. Maintenant, un yogi veut dire quelqu'un qui n'est pas prêt à se satisfaire de déductions ou de systèmes de croyances. Il veut savoir. Si vous avez un tel désir que vous voulez savoir cela, vous n'êtes pas prêt à vous satisfaire des déductions ou des systèmes de croyances des autres alors vous devez choisir le yoga.